Alors, Parasol, c'est un projet de recherche et développement euh, qui est soutenu financièrement par l'ADEME et euh, qui est réalisé également en partenariat donc avec des instituts techniques, euh, par exemple l'Institut de l'élevage, euh, des instituts scientifiques aussi, donc l'INRA de Thé, l'INRA de Lusignan, et également l'Institut de la Salle Bové. On est tous ce petit collectif de partenaires à essayer de comprendre quels seraient euh, les intérêts et les potentiels de l'agroforesterie pour répondre à l'enjeu de l'adaptation des systèmes d'élevage au changement climatique. les systèmes d'élevage ovins et euh, dans le cadre du changement climatique où finalement les éleveurs d'élevage ovins peuvent être concernés par des problématiques de euh, sécheresse par exemple en période estivale euh, ou d'intempéries. Enfin, voilà, il y a des phénomènes climatiques beaucoup plus fréquents, beaucoup plus marqués. Euh, nous on cherche à comprendre voilà, comment l'agroforesterie pourrait permettre euh, bah, d'adapter les systèmes, de contribuer en tout cas à adapter ces systèmes à ces changements-là. Alors la première chose qu'on va faire, c'est rencontrer les éleveurs, en France, qui pratiquent l'agroforesterie, euh, et comprendre déjà un peu le recul qu'ils ont sur ces systèmes-là. Ensuite, on va mener euh, sur un réseau de parcelles anciens, donc euh, à travers la France, donc du nord au centre et au, au sud, on va mener des expérimentations, voilà. pour comprendre euh, plus clairement comment l'arbre va impacter euh, la production fourragère herbacée, en termes de quantité produite, mais aussi de qualité, euh, composition floristique, mais qualité alimentaire aussi de l'herbe, euh, pour aussi en dégager des pistes sur euh, finalement comment l'arbre peut contribuer à l'autonomie fourragère euh, bah, de ces systèmes d'élevage. Est-ce que l'arbre impacte également le bien-être de ces animaux et leurs performances zootechniques On aura fait des expérimentations on aura eu le recul des éleveurs sur leur système. Euh, en parallèle, on a d'autres projets où on a pu recueillir aussi des données sur, par exemple, le potentiel de l'agroforesterie pour stocker du carbone, etc. Donc on a d'autres références sur des services rendus par les arbres. Et bien on va essayer de goupiller tout ça dans ce projet pour faire une analyse plus générale des performances de ces systèmes agroforestiers. Comme on va mener des actions expérimentales quand même, euh, assez pointu finalement sur tout un réseau de parcelles. L'idée c'est aussi de euh, développer des méthodologies euh, d'approche hein, pour évaluer par exemple l'impact de l'arbre sur l'herbe ou sur l'animal qu'on puisse également diffuser à euh, des buts pédagogiques hein, euh, dans les lycées qui sont intéressés pour suivre ce genre de système euh, ou euh, lors de formations auprès d'un public étudiant. C'est une démarche vraiment collaborative entre tous ces partenaires-là avec là le soutien financier pour trois ans hein, qui nous est accordé par l'ADEME euh, voilà, donc on a trois ans euh, pour mener à bien ce projet. Bien sûr, trois ans en agroforesterie, c'est jamais suffisant, euh, mais quand même, là, on, on abordera pas mal de, de points. Ce seraient les premières références, parce que finalement, euh, on va se baser, comme je le disais tout à l'heure, sur un réseau de parcelles anciennes, où on a des arbres euh, qui ont 20 ans maintenant, associés à euh, une prairie, un élevage d'ovins. De, de, et du coup, euh, on a très peu de recul sur, euh, sur euh, bah, cette interaction entre les arbres et les animaux et ce que ça implique pour l'éleveur. Donc là, on posera vraiment euh, quasiment les premières bases, les premières références sur euh, ces interactions-là.